Tu crois vraiment que c'est utile d'aller au bureau des évaluations pour nous faire aider Mais oui, on n'a rien à perdre. On n'est pas content de nos évaluations. Ils doivent certainement pouvoir nous donner des conseils. Bonjour madame, on aimerait avoir des conseils pour améliorer nos évaluations. Bonjour et bienvenue, vous êtes au bon guichet. Quel type de problème d'évaluation avez-vous En fait, nos étudiants réussissent très mal nos évaluations. Ils ne sont pas contents, et nous non plus. D'accord, je vois. Je vous appelle notre expert en évaluation. Bonjour, Grenouille m'a décrit votre problème. Pour vous aider, je vous propose d'examiner votre évaluation en 5 temps. Voici les cinq questions fondamentales qui touchent l'évaluation des acquis des étudiants. Pourquoi évaluer Quoi évaluer Quel dispositif d'évaluation Comment et quelle communication Reprenons les 5 questions. Premièrement, pourquoi évaluer À quoi va servir l'évaluation cette question est fondamentale car on peut former, l'objectif est alors de fournir une rétroaction pertinente et en temps utile aux apprenants sur leur niveau d'atteinte des acquis d'apprentissage visés. Certifié, il s'agit de produire un diagnostic qui permet une décision sur la réussite ou l'échec d'une unité d'enseignement, par exemple par le biais d'une note, et de classer les apprenants en fonction de leurs résultats. Régulé, pour permettre à l'enseignant de poser un diagnostic et d'améliorer son dispositif. Il existe évidemment d'autres finalités à l'évaluation. Ce qui est important, c'est de ne pas vouloir suivre plusieurs finalités en même temps. Par exemple, une évaluation formative ne peut pas contribuer à la note finale de l'étudiant. La deuxième question est « Qu'est-ce que je souhaite évaluer ?» En d'autres mots, « Quels sont les acquis d'apprentissage visés dont je souhaite évaluer le niveau atteint ?» Évidemment, à ce stade, on vise l'alignement pédagogique, c'est-à-dire que l'évaluation doit se rapporter aux acquis d'apprentissage visés et aux dispositifs de formation. En troisième lieu, quel dispositif d'évaluation choisir Dans quelles circonstances, quelle situation vas-tu placer les étudiants Il s'agit de mettre l'étudiant dans la situation qui est prévue dans l'acquis d'apprentissage visé. Par exemple, l'enseignant fournit un texte scientifique ou technique de moins de trois pages, écrit en anglais et traitant d'un sujet abordé précédemment durant les études. L'enseignant interdit l'usage de toute aide extérieure. Attention, le dispositif conditionne ce que l'on va pouvoir observer. Par exemple, une évaluation à choix multiples ne permet pas d'observer le cheminement de la pensée de l'étudiant, mais seulement le résultat final. Quatrièmement, comment interpréter la prestation de l'étudiant pour ce faire, on définit, à partir des acquis d'apprentissage visés, les critères d'évaluation. Pour chaque critère, l'enseignant choisit des indicateurs permettant de déterminer le niveau de performance atteint par la prestation de l'étudiant. Par exemple, l'enseignant demande que l'étudiant résume correctement par écrit les idées principales contenues dans le texte fourni. L'enseignant examine la production recueillie en utilisant les critères figurants dans les acquis d'apprentissage visés, chaque idée présentée dans le résumé figure dans le texte original, etc. Ensuite, l'enseignant établit le niveau sur base des indicateurs. Excellent Aucune idée importante du texte original n'est omise du résumé. Acceptable Une seule idée importante du texte original est omise du résumé. Insuffisant Plusieurs idées importantes du texte original sont omises du résumé. Enfin, notons que l'interprétation doit être fiable, équitable, et argumentable, fiable d'abord, c'est-à-dire toujours donner les mêmes résultats pour les mêmes fautes, équitable, ne pas désavantager un public particulier. Enfin, argumentable, justifiable et explicable. Finalement, en cinquième lieu, comment communiquer L'enseignant doit communiquer avant pour décrire les conditions de l'évaluation. Après l'évaluation, il doit fournir à chaque étudiant, pour chaque critère, le niveau de performance atteint en fonction des indicateurs utilisés. Pour les critères pour lesquels une progression est souhaitée, l'enseignant fournit des pistes d'action. Donner un feedback personnel est un devoir de l'enseignant. Tu vois, on a reçu beaucoup d'informations. Il n'y a plus qu'à. Et n'oubliez pas, une seule finalité, partir des acquis d'apprentissage visés, choisir ce que l'on veut observer, assurer la fiabilité, équité et l'argumentation. Enfin, n'oubliez pas le feedback.